J'ai fait une grande commande yes Style, il y a de la mode coréenne et surtout des produits k Beauty Donc c'est parti, je te montre mes achats Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura Mon but est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne Donc si jamais ça t'intéresse, hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras voir mes vidéos toutes les semaines Et donc on est parti pour ce All yes style. Première chose, coloration Ça fait très longtemps que j'étais pas retombée dans les colorations Mais là je pense que tu peux le voir, j'ai quand même un peu craqué avec les coloristas dans mes cheveux là J'ai voulu tester la marque Ancel c'est une marque japonaise et donc sur YesStyle t'as vraiment des gros pots donc tu as plein de couleurs et l'idée c'est que tu puisses ensuite ben, mélanger les couleurs pour avoir vraiment ta couleur personnalisée celle que tu as vraiment envie sauf que ben, c'est relativement cher pour un pot c'est 40$ dollars. ce qui fait qu'en sachant même pas si c'était quelque chose de bien ou pas j'avais pas très envie de dépenser autant d'argent là dedans et en parcourant comme ça un peu le site j'ai vu qu'il y avait des petits formats c'est un peu comme des échantillons si on peut dire ça comme ça donc j'en ai pris deux et alors c'est clair que un sachet ne peut pas suffire pour une tête entière mais bon en général moi je fais que les pointes comme j'ai fait là en fait donc on voit peut-être pas énormément mais c'est vraiment pour ça que j'ai envie de les utiliser ils sont chacun 6 ou 7 dollars donc franchement pour voir si la marque est bien je pense que c'est un très bon compromis et après si c'est la révélation peut-être qu'à ce moment là je prends des grands formats ce qui est clair c'est que je vais faire un crash test en vidéo donc franchement si t'as envie de voir ça abonne toi comme ça tu seras sûr de pas rater et puis est-ce que je devrais commencer par le cherry pink ou par le Blue. Côté make-up j'ai pris un concealer de la marque The S.A.M. j'en avais déjà un autre qui était très bien et très peu cher avec un coverage de fou je te mettrai aussi les infos comme ça tu pourras le retrouver parce que je te le conseille et celui-ci en fait je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté parce qu'au final j'avais pas nécessairement besoin d'un concealer avec bon bref c'est pas grave et celui-ci je viens de le tester en fait aujourd'hui donc je le porte là donc c'est vraiment mes premières impressions que tu as là il est fait pour les personnes qui ont des peaux grasses et il a un rendu en fait poudreux et quelque chose que j'apprécie particulièrement c'est que les zones où tu le mets il matifient donc ok d'un côté tu peux l'utiliser pour camoufler donc tes boutons ou ce genre de choses mais tu peux aussi l'utiliser pour matifier certains endroits donc moi par exemple je l'ai pour mon front, mon nez et mon menton comme ça ça permettait d'aider un peu à matifier tout ça et éviter la brillance science. après je dois quand même dire que sur les zones qui sont sèches typiquement moi j'ai juste un peu ici ça marque vraiment les zones de sécheresse donc c'est pas hyper joli après moi je suis hyper pénible en ce qui est produit teint, et pour moi le meilleur produit teint du monde reste sera la bébé crème de Purito. Je te mettrai aussi le lien en description, comme ça tu pourras aller checker une fois que la vidéo est terminée. En ce qui concerne les produits soins, j'ai pris deux toniques. Le premier, c'est de la marque I'm From, c'est le Rice Toner. C'était James Welch qui l'avait conseillé dans une de ses vidéos. C'est un youtubeur qui fait pas mal de choses sur les soins et c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup. Donc je me suis dit il le recommande, c'est que ça doit être bien, donc je l'ai commandé aussi. Il est fait à base de riz donc la promesse c'est que ça rende ta peau beaucoup plus éclatante et beaucoup plus souple. Et c'est clair, il n'y a pas de doute vu comment il est blanc. Il y a du riz, il y a vraiment que du riz, c'est pas possible autrement, c'est hyper blanc quoi. Moi je mange que du riz, donc autant me le barbouiller encore sur l'usage, hein, on n'est plus à ça près. Et le second tonique, je me suis fait un peu avoir, parce que j'en voulais un de la marque Cosrx et finalement j'en ai eu un de la marque et Je sais pas comment ça s'est passé, parce que bon déjà tu te dis, ok, c'est un peu le même nom, genre Cosrx, Coxir, et en plus le packaging, au final quand tu le regardes, il ressemble vraiment à fond au packaging de Cosrx parce que les packaging de Coxier, que sont pareils, ils sont généralement transparents ou légèrement blancs et il y a toujours deux carrés, un carré noir et un autre coloré, donc ouais je pense que je sais pas comment j'ai fait ça, en plus il y a zéro revue sur ce produit là, ça se trouve que je suis la seule à l'avoir acheté mais ouais en fait vraiment à la base je cherchais un tonique qui a du BHA, il en a donc au moins c'est un ingrédient qui permet d'exfolier chimiquement la peau et de vraiment en fait aller dans tes pores et sortir toute la crasse qu'il y a dedans et ce genre de tonique là je l'utilise en fait le soir pour vraiment bien enlever tout ce qui s'est accumulé la journée et le matin j'utilise plutôt un tonique normal donc typiquement le Rice Toner que j'ai là. Mais après, sinon du coup ça va clairement être la surprise j'ai absolument aucune idée, je connais pas cette marque, je sais pas. Ça ne m'a pas l'air mauvais, hein. ça m'a l'air un peu sérieux quand même. Hein. J'étais juste tellement persuadée d'avoir un Cosérix. Je suis juste pas très confortable du fait que c'est quasiment Ils essayent de copier la marque un peu. Et puis bien sûr, moi comme c'est un holier yes Style, j'ai un coupon de moins 5% cumulable. Donc tu peux le mettre en fait avec un autre code de Yes Style. Typiquement un code de yesstyle Style qui serait je sais pas moi été 2020, ensuite tu pourrais le coupler avec mon code à moi qui est furiously et pour être totalement transparente avec toi je reçois une petite commission si tu fais un achat et ça me permet de continuer à faire des contenus sur ma chaîne. Prochain produit, ce n'est pas un produit coréen, c'est un produit américain, oui oui as entendu juste. Ce produit là a un ingrédient spécial qui est le rétinol. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes qui sont dédiées aux soins et le rétinol a cette particularité de lutter contre les rides et vraiment d'estomper en fait toutes ces lignes qui sont ancrées dans ta peau. Par contre c'est un ingrédient où il faut faire vraiment attention en l'utilisant parce qu'il sensibilise à fond ta peau dans le sens où tu dois l'utiliser au début une fois par semaine et après peut-être que tu peux faire deux trois utilisations par semaine mais il faut vraiment pas en abuser. C'est un peu un ingrédient qui fait peur dans un sens mais apparemment il est hyper efficace donc j'ai hâte de voir j'ai aussi vu qu'il était bon pour l'acné et pour les pores donc clairement une fois que j'aurai commencé à l'utiliser je te redirai un peu des nouvelles là dessus et si c'est vraiment un ingrédient miracle ou pas mais dans tous les cas il m'a l'air d'être vraiment très très prometteur et comme on n'a jamais assez de crème solaire et puis au final comme on a tellement été confiné j'ai même pas utilisé de crème solaire depuis je pense un mois un mois et demi deux mois celle ci c'est de la marque some by me et comme celle de la marque purito dont j'ai j'avais parlé dans un ancien haul, il y a de la centella asiatica et de l'arbre à thé dedans ça permet que en même temps que ça prend soin de ta peau tous les jours parce que forcément tu mets de la crème solaire tous les jours et eh bien ça permet en même temps euh, la centella asiatica de calmer tes irritations donc typiquement calmer les irritations des boutons et d'estomper petit à petit les cicatrices. C'est des ingrédients qui sont vraiment top quand c'est couplé avec une crème solaire c'est encore mieux parce que comme tu la mets tous les jours ça permet vraiment de traiter et de prendre soin de ta peau tout le temps. Du côté de la mode coréenne et d'ailleurs si tu veux que je fasse plus de contenu sur la mode coréenne, n'hésite pas à mettre un petit like, comme ça je sais et je suis au courant que c'est ton truc. J'ai une abonnée qui m'a envoyé cette chemise là sur Instagram et quand je l'ai vue je me suis dit c'est totalement moi déjà un c'est noir, voilà donc on voit que c'est clairement mon style et il y a plein de petits chats et il y a un peu un esprit galaxie C'est clairement tout moi, c'est mon style et tout Elle existe aussi en blanc si jamais La qualité au final elle me paraît bonne et j'ai vraiment trop trop hâte de faire des looks avec J'aime trop, j'aime trop Et pour terminer j'ai pris un ensemble de lingerie Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça en fait quand j'ai réfléchi Parce que je suis plutôt en général à chercher des sous-vêtements Enfin plutôt des soutifs ou ce genre de choses Pour mettre dans mes looks parce que j'aime bien jouer avec la transparence et tout Et puis en fait quand je réfléchis je comprends plus trop pourquoi j'ai pris ça mais donc c'est un espèce d'ensemble comme ça, t'as le haut et le bas et ça fait comme une espèce de nuisette en fait au final et puis bon, elle a coûté genre 10$ dollars donc c'est vraiment clairement pas avec ça que tu vas trouver de la tentelle de qualité ou quoi, finalement c'est pas si catastrophique que ça, ça correspond parfaitement au prix, ça aurait pu être largement pire et puis il y a aussi le bas qui va avec qui étonnamment me va parce qu'en général les tailles des bas c'est la catastrophe, par contre je sais pas si c'est un gars qui a designé le truc ou quoi, ou quelqu'un qui ne comprend pas l'anatomie féminine, hein. mais en fait si tu veux il y a ça qui est au final le devant vraiment genre que ce qui va devant et le reste c'est juste une ficelle et t'as envie de dire non mais avec une seule ficelle on va pas s'en sortir mon gars hein. donc non en fait c'est tellement pas confortable donc laisse tomber et puis au final aussi bah, niveau taille toujours euh, sur la fille si je me rappelle bien sur l'image ça lui arrive peut-être au tout tout début des cuisses moi ça m'arrive à la fin du ventre donc je suis un peu là oui. même si tu veux faire genre des photos ou des trucs comme ça ça fait presque un peu ridicule ouais c'est un peu ça aussi tout ce qui est lingerie sur YesStyle il faut vraiment vraiment bien chercher pour trouver quelque chose de bien il y a plein de choses qui sont pas fifou et puis bien bah, toujours pour les tailles il faut bien regarder les mesures et pas seulement se fier au S, au M etc vraiment aller regarder les centimètres et pour la qualité des fois tu tombes sur des trucs qui sont vraiment top des fois sur des trucs moyens mais jusqu'à maintenant je suis jamais tombée sur un truc qui était vraiment hyper catastrophique et d'ailleurs si tu veux tu peux aller regarder ma playlist de haulier yeah Style et sinon bah, tu peux aller checker une autre vidéo allez salut